Dors, je lis, j'écris des chansons C'est tout ce que je fais, c'est tout ce que j'aime Une fois que j'ai soustrait de mes occupations Celles qui m'indiffèrent C'est-à-dire ôter des choses Qu'ordinairement je serais censé faire à savoir celles dont je ne me soucie guère Et que j'aime mieux ne pas faire Quand au contraire, je dis que j'aime dormir Écrire des chansons, c'est clair. Ce que j'aime aussi, par exemple, c'est ne rien faire d'autre. Mais ça, je l'ai déjà dit, c'est ça. Je parle exclusivement des choses que je fais, comme dormir, lire, écrire des chansons. C'est tout ce que j'aime. Pour le reste, c'est clair. Tout seul différent. Non, non, non. Sinon, quand on demande toute autre chose, je dis comme ça. J'aimerais mieux pas. J'aimerais mieux pas. Je préfère le dire à ceux qui nous prennent pour ce que l'on n'est pas, ou qui ne nous prennent pas pour ce que l'on est. Ça marche à peine, je sais, je sais. Faut prendre la vague. Enfin, sans vouloir ôter à quiconque l'opportunité de saisir toutes les nuances de ma réflexion, où je demeure en équilibre. I nice.